pas d'excuses pour ne pas être sur le discord vous y retrouverez tous les rapports, toutes les infos tous les events et bien plus encore les amis, les amis commençons donc par cet event on commence à voir ce screen popper partout et il y a pas mal de rumeurs autour, on va tout de suite en parler donc c'est un screen qui vient évidemment d'un serveur arabe sauf erreur de ma part hein. et qu'est-ce qu'il est dit sur ce screen, il est tout simplement dit que vous pouvez reset, alors c'est un screen officiel, certains pensent que c'est un fake non c'est un screen officiel du jeu peut-être que le design va changer vous pouvez reset n'importe quel commandant et récupérer et c'est ce qui est écrit hein, dans le texte et récupérer l'intégralité des sculptures en or et des livres et des étoiles également que vous avez investi dans ce commandant pour le monter par exemple moi mon edouard vous le savez hein, je déteste l'avoir monté il me sert plus à rien et eh bien je pourrais récupérer tout toutes les sculptures que j'ai investies dedans. D'autres commandants, hein, vous pouvez le faire avec César, vous pouvez le faire avec bien des commandants. Et quand vous récupérez tout, l'avantage c'est que vous récupérez, qui est plus est, des sculptures uniques. Et des sculptures qui permettent d'aller euh, génériques, pardon et pas uniques. Des sculptures génériques, vous pouvez les réinvestir n'importe où. Alors où est la carotte Pourquoi Lilith nous ferait ce cadeau eh bien c'est très simple en fait les amis, cela ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas malheureusement tous les joueurs. Est-ce qu'un jour Lilith permettra de le faire pour tous les joueurs ça serait un petit peu contre-productif pour eux puisque ça diminuerait le nombre d'achats de bundles. Si on pouvait recycler des anciens commandants ou tout simplement des commandants qui ont été montés avec les coffres en or, si on les recyclait ou on obtenait des sculptures génériques, aucune utilité d'acheter des bundles, d'investir dans des gemmes pour les events comme le roue de, la roue de la chance, etc. Donc vraiment zéro intérêt pour Lilith de faire cela. C'est très simple, donc qui peut avoir accès à cet event les qui ont entre 2 et 4 semaines de jeu. Ça l a été dit, je crois même que c'est euh, plus précis que ça. C'est il faut avoir 15 jours peut-être maximum Mais apparemment ça a étendu entre 2 et 4 semaines Bref, seuls les comptes très récents dans le jeu Et qui ont fait une erreur en montant leur commandant Auront accès à cet event là Imaginez vous avez claqué vos premiers sculptures en or Dans un commandant totalement éclaté Et vous voulez les récupérer eh bien vous pourrez le faire Malheureusement cela ne s'appliquera pas à nous Ça s'appliquera pas aux joueurs qui joue depuis un certain temps aux joueurs anciens Bon c'est déjà bien que Lilith ait rajouté cette possibilité pour les nouveaux joueurs Parce qu'on le sait tous hein. Les premières semaines dans le jeu ont fait vraiment des choix éclatés Il devrait l'étendre je pense à deux mois ou trois mois de jeu Ce qui permet vraiment de se rendre compte hein, d'où est les lacunes Où c'est qu'on a mal investi Mais en tout cas c'est déjà une avancée Ça serait bien que Lilith autorise cet event une fois pour tout le monde, qu'on puisse désinvestir ouais moi je l'ai en travers de la gorge mon édouard éclaté qu'on puisse récupérer l'intégralité des sculptures qu'on a mis dans un commandant une seule fois, ça serait vraiment top s'il le faisait pour tout le monde, on verra si ça s'étend ou pas mais donc plus de polémique, ce n'est pas un fake, ça existe réellement il va arriver sur tous les serveurs récents et moins récents dans la mesure où votre compte répondra aux conditions d'avoir entre 2 et 4 semaines, Continuons Continuons les amis avec des nouveaux rapports sur Heraclius et vous allez voir... Malheureusement, en défense, alors en open field, hein, il faut pousser les tests en open field, mais regardez, en défense, des tests ont été faits. Le premier est un vrai rapport de combat. Les suivants sont des rapports de tests faits par les One V. Donc, ce premier rapport de combat, les 1 AVG, Mat 511, vous le connaissez si vous jouez et si vous suivez mes vidéos. Bien évidemment, Mad 511, une énorme baleine qui attaquait les Uniques, hein, une, une forteresse des Uniques. En défense, Zenobia Heraclius en attaque Boudica Prime, Henry V. Eh bien, regardez comme notre ami Heraclius avec sa meuf s'est fait déboîter. Moins 15,1 millions pour Mad 511. Moins 41,1 millions pour Unique. Ils se sont fait plier en termes de mort. C'est là qu'il faut regarder aussi. 1 813 000 pour notre ami Mad. 4 763 000 pour les uniques, ça brûle, ça a été bien renforcé parce que quand on voit les légèrement blessés, 24 millions, on se doute bien que ça a été bien renforcé, même de l'autre côté il n'y a que 8 millions, presque 9, donc franchement un rapport très favorable pour Boudica. Henri V, alors quand je vois ce rapport, je me dis que le niveau de technologie des deux, voire le niveau de stuff des deux, n'est pas équitable. Donc on ne peut pas se fier à ce rapport parce que là, vraiment, hein, Heraclius se fait totalement exploser. En revanche, les rapports suivants, on peut s'y fier, ils sont faits par les One v et c'est des rapports de test. Donc regardez. C'est très précis. C'est ça que j'aime avec les alliances comme les One Vie, c'est très précis, c'est à l'équivalent de stuff, à l'équivalent d'expertise, à l'équivalent de tout de buff. Donc on est dans des très bonnes situations de test, très conformes. On a 1 500 000 des deux côtés, on sait qu'il n'y a pas de renfort, on sait qu'il n'y a pas de swarm. Franchement, c'est ultra propre comme genre de test, c'est pour ça que je voulais vous les partager. Donc regardez ce que donne Janziska en début Défense avec Héraclius, bien évidemment un binôme classique à présent, je vous l'ai montré dans la vidéo de lundi, face donc à Henri V Nabucodonosor, Henri V Nabucodonosor, l'une des meilleures méta archées en rallye, et regardez, il n'y a pas photo, moins 4 millions dans la tête de Jan Ziska Heraclius, et seulement moins 1,7 million pour Henri V. Nabucodonosor, au terme de mort, c'est pareil. Hein. On a presque un ratio de fois 2 2,5. Franchement, c'est sévère. Ils se font déboîter, là, en défense, sur l'obélisque. Premier schéma de défense sur un obélisque. Il n'y a pas photo. C'est comme un bâtiment, une obélisque. Euh, donc là, il n'y a pas de mystère. La seule interrogation, c'est est-ce qu'on était full quoi en. Voilà. Quelle était l'infanterie? Je m'embrouille moi-même. Est-ce qu'on était full cavalerie euh, en défense? Avec Ziska, ou full autre chose, c'est la juste ou un mixte parce qu'on sait qu'avec Heraclius on peut mettre un petit mix. À mon avis, on était full cavalerie en défense parce que faire un mixte aurait été totalement éclaté, mais c'est la petite question que je me pose en voyant ce rapport. Deuxième rapport à présent les amis, toujours ces six rapports des One V que je vais vous montrer, hein. comme ça on sera très précis. Henri V avec Nabucodonosor II bien évidemment, toujours avec Jandiska Heraclius 1,5 million 5 des deux côtés et c'est pareil, là on est sur un, une défense hein, d'un bâtiment il n'y a pas photo, c'est exactement la même correction moins 1,7 million du côté de Henri V, moins 3,9 millions du côté de Jan Ziska. Heraclius évidemment, encore une fois, hein, donc ce n'était pas un hasard tout à l'heure. Il y a vraiment une punition qui tombe du côté d'Héraclius sur la défense de bâtiment. Mais poussons les tests, hein, ça va permettre de voir si c'est vraiment de la chance ou pas. Continuons donc avec un troisième test fait par les One V. On est sur cette fois sur Flavius Aethius avec Heraclius en défense d'obélisque en attaque, même binôme. Henri V, Boudica et là, la correction est quasiment identique. On a 384 000 morts du côté de Flavius, 133 000 du côté de Henri V, moins 3,8 millions en puissance du côté de Flavius, moins 1,3 du côté d'Henri V. Franchement, encore une fois, il n'y a pas photo. Héraclius en défense d'obélisque, même... Avec Flavius, je vais vous poser la question est-ce que c'est New Meta dans la vidéo de lundi Et eh bien là, pour le coup, euh, non, il se fait carrément éclater. On continue avec cette fois Henri V, Boudica en attaque sur une défense de bâtiment assurée par Jawiga et Edwige et Héraclius. Et là, c'est tout aussi éclaté dans la tête d'Héraclius puisqu'il se mange à un moins 3,6 millions. Il résiste tout de même un petit peu mieux puisque euh, notre ami Henri V prend moins 1,6 millions. 160 000 morts du côté d'Henri V. 360 000 morts du côté d'Héraclius, il y a quand même du très très gros déboîtage dans l'air. On continue avec l'avant-dernier rapport cette fois et il s'agit encore une fois d'Henri V Héraclius et cette fois face à Edwige Héraclius et comme vous pouvez le voir, l'écart est moins grand puisque notre ami Edwige avec Heraclius sur Henri V Nabucodonosor tient un petit peu mieux, ils prennent que 2,9 millions donc ils sont descendus en dessous des 3 millions, 2,9 millions de morts alors que Henri V va en prendre 1,8 donc non seulement ils prennent pas bah, de morts, de puissance perdue, ils prennent moins de puissance perdue et en plus, donc de morts en fait et en plus Henri V en prend encore plus 179 209 morts du Côté de. Non, zéro mort, je dis n'importe quoi. Blessé grave. Mais il n'y a pas de mort, c'est que des blessés graves depuis tout à l'heure. Euh, je suis là à l'ouest. Donc on reprend tous les anciens rapports. C'est des blessés graves, hein, pas des morts. 179 000 blessés graves du côté de Henri V. 292 000 blessés graves du côté de Hedwig Heraclius. C'est déjà un petit peu plus acceptable comme rapport. Et on finit avec le dernier rapport de test. Et là, on est sur le binôme des boss. On a Alexander Nevsky avec Jeanne d'Arc. Face à lui, Jeanne Ziska, Heraclius. Et là. C'est presque équilibré. Regardez, moins 1,5 million du côté de Nevsky, moins 2 millions du côté de Janziska-Héraclius. On a 154 000 blessés graves, je ne me trompe plus, du côté de Nevsky et 197 000 blessés graves du côté d'Héraclius. C'est plutôt équilibré, les amis. Ce rapport-là, ce dernier rapport, c'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin, m'a surpris. Franchement, je suis plutôt étonné, c'est plutôt équilibré. Voilà pour les rapports. Alors la conclusion, faut-il expertiser Heraclius Les premiers tests qui sont faits actuellement sur de l'open field semblent dire que ça peut être pas mal en mix troupe en open field. Mais j'attends d'avoir davantage de rapports pour vous le dire. À ce stade-là, si vous le vouliez le monter pour de la défense, je vous déconseille de le monter. On va pousser les tests et évidemment, je ne manquerai pas de vous les montrer et de vous en parler en vidéo. Mais à ce stade, n'investissez pas sur Héraclius. Conservez vos sculptures. Dès qu'on en saura plus, je vous le dirai. On va finir les amis en parlant KVK car nous n'avons pas été voir la conclusion du 1365 bien évidemment face au 1960. Alors déjà, vous le voyez, il n'y a plus que 4 royaumes impériaux le 1960, le 1365, le 1535 et le 1093, le royaume de Mimi, le 1175 n'est donc plus imperium, ce qui montre que ça se fight sévère en terre du roi ou ça s'est fighté sévère en terre du roi. Regardons le résultat, alors ça a trash talk de ouf, ça en a parlé dans tous les sens, et eh bien regardez à présent ce qui s'est passé, malheureusement les JST et le 1365 se sont totalement fait repousser, regardez les 60 GT en rouge ont tout pris, ils ont avancé la grande ziggurat d'ailleurs est détenue par les billes, ah, tiens je suis étonné qu'ils aient donné euh, ça euh, aux billes aux 62 JP c'est peut-être pas eux qui ont eu la première prise, donc donc regardez, hein, les 60GT sont rentrés sur le territoire, pareil les 93T sont rentrés en Chiki et là ils sont en train de tout dévaster et de remonter totalement jusqu'au jusqu territoire Benguela puisque à terme il va avoir l'ouverture des portes de niveau 4 et c'est là qu'on va voir comment ça va donner en tout cas très très gros kvk une grosse baston et une nouvelle fois le 1960 comme le 1093 gagne son kvk et en parlant probablement de gagnant ou du moins de grosse baston il y a aussi actuellement du lourd sur le kvk du 1307 hein, avec le 1079 de notre ami koala regardons ce que ça donne puisqu'on a eu une grosse ouverture de porte récemment où en sommes nous sur le kvk du 1307 alors évidemment hein, le 307 hein, et l'ultra favori sur ce KVK. On a eu plusieurs ouvertures et là, ils sont... On se place. Hein. On est sur les zones, les portes de niveau 6, 5, pas 6, les 6 n'ont pas encore ouvert. Les 5 ont ouvert. Hein. On est sur du très lourd. Regardez comme ça, se fight. Les dernières à être, à avoir été ouvertes sont, non, je ne dis pas de bêtises, avant-hier ou hier. Hier, pardon, elles ont ouvert et on se retrouve avec une fight au niveau des portes de niveau 6 avec nos amis les One v les rois du rapport, les mecs non seulement ils ont le temps de faire des ligosiris de test pour tester les nouveaux commandants et en plus ils sont à fond sur le fight contre le 1307, notamment on est sur du très lourd. Regardons ce que ça donne sur cette zone-là, et eh bien avantage aux One v puisque les forteresses de leurs adversaires brûlent sur ce côté-là. Les 64 OT sont en train de prendre cher. Allons voir de l'autre côté si je dis pas de bêtises, hein. c'est en diagonale en haut, le deuxième point de fight, sur ces deuxièmes portes de niveau 6 pareil, on se retrouve avec du gros gros fight, hein. et on a les uniques, les WSA WSA, hein. gros parcours également et les 1 AVG hein. le rapport que je vous ai montré vient de ces, les rapports sur Heraclius vient de Skaveka, et là pour le coup, ça tient, ça a brûlé du côté euh, des WSA mais ça tient, ça ne brûle plus, on se retrouve vraiment sur du très gros KVK qui va céder, la frontière pourrait se faire aussi du côté des 1 V, hein. la décision pourrait se faire de ce côté là. On va voir ce que ça donne, en revanche vous le voyez, hein, c'est des KVK très actifs, il y a du monde et du fight en permanence, ça va être très très lourd la suite, évidemment, tout comme le KVK du 1960, tout cela va se jouer lors de l'ouverture des terres du roi et pas avant, à mon avis, on va rester en statu quo, tant qu'on n'aura pas la, des forteresses qui seront détruites, hein, ça ne pourra pas avancer, ça bloque bien euh, maintenant, il est rare de voir des erreurs à ce niveau-là, au niveau du placement des forteresses, je ne pense pas qu'il y en ait, sinon des forteresses auraient déjà été posées. On va voir franchement c'est un très gros KVK maintenant que le 1960 a terminé face au 365 avec l'aide du 1093 c'est ce KVK là qu'il va falloir suivre les amis on finit avec les puisque puisqu'il n'y a rien de nouveau pas de nouvel Event saisonnier ça devrait arriver sous peu on a évidemment hein, toujours le cadeau de connexion où vous avez pu tout récupérer j'espère vous avez pu avoir margaret également c'est très calme en ce moment on attend donc donc les prochains events saisonniers, normalement on devrait avoir un patch d'ici le 20 mars. J'espère qu'on aura très prochainement des nouvelles.